côté, j'ai décou découvert depuis euh, un an là, plein d'outils euh, numériques avec lesquels j'adore travailler. Euh, je dirais que comme Geniali, Edpuzzle, c'est deux de mes euh, favoris là, avec qui reviennent le plus souvent là, dans ma pratique. Euh, je fais aussi beaucoup de capsules théoriques avec Screencast Automatic, qui est un, une petite application où je peux me filmer. Je donne des capsules qui sont théoriques, euh, tu sais, comme ça, alors que je suis en même temps dans la classe virtuelle. Ça permet aux élèves qui sont plus. Euh, plus rapide, si on veut. Eux autres qui écoutent la capsule théorique, si c'est beau, ils partent le travail. Ceux qui ont plus de difficultés, ben, je suis là en classe pour répondre à leurs questions, réexpliquer, donner d'autres exemples. Ça, je trouve ça vraiment génial de pouvoir faire ça. Euh, Puis, tu permettre aux élèves d'aller écouter la, la capsule théorique au moment où ça y convient, je trouve ça gagnant aussi parce que ça se peut qu'au moment où moi, je la donne, ma théorie, il y ait du bruit dans sa maison, que son petit frère fasse une crise, en ayant la capsule théorique préenregistrée, je la laisse dans mon Teams ils peuvent aller se référer quand ils ont besoin, quand ils veulent, quand ils sont au calme et qu'ils ils sont euh, disposés à écouter. Moi, je me trouve très chanceux d'être en mathématiques là-dessus. Euh, il y a énormément d'outils pour rendre ça dynamique. Euh, oui, j'utilise beaucoup le notebook. J'ai euh, un, une tablette graphique pour écrire euh, de façon naturelle sur mon euh, mon écran blanc, le notebook, mais après ça, je peux facilement rajouter plein d'éléments. Euh, euh, il y a des sites internet euh, de, de géométrie dynamique, il y a des sites internet de calculatrice graphique. Euh, il y a tous ces outils-là pour, comme si j'étais en classe puis je sautais partout puis euh, j'écrivais partout sur le tableau, c'est un peu la même chose euh, qu'ils vont voir à leur écran. Ginelli, ça, c'est pour les, les, les questions où euh, là, il ferait plus des jeux d'évasion. Donc, euh, on serait en fin de, de chapitre où on veut consolider des apprentissages. Euh, des vidéos, c'est pour rendre ça vivant, le, le dynamisme. Du coup, les mathématiques, quand c'était sur euh, une feuille, ça ne bouge pas. Il faut, faut, faut créer une animation pour créer les bonnes images en tête. Alors, le fait de bouger, d'être en, en synchrone, de pouvoir parler, ils peuvent m'arrêter. On peut re euh, reculer Donc, euh, c'est intéressant là-dessus de d'avoir tous ces outils-là. Des fois, je vais utiliser leur, euh, le cahier d'apprentissage et d'exercice numérique, si j'ai besoin de faire référence à une image qu'ils ont directement dans leur cahier. Euh, souvent, c'est soit des animations ou des simulations numériques, on en a beaucoup en sciences, ce que j'ai découvert aussi cette année, là, depuis qu'on a accès à la, la suite en ligne, c'est que euh, des fois, je peux permettre aux élèves euh, d'aller eux-mêmes modifier ce qui est présenté à l'écran là-dessus. Je sais qu'on peut le faire avec le tableau blanc de, de Teams, mais euh, en le faisant avec Smart Notebook, ça me permet de, de mettre des objets euh, préparés d'avance que les élèves peuvent aller cloner, puis déplacer, puis agrandir après. Là, donc ça, ça permet de c'est faire des schémas, des trucs comme ça. pour ça aussi que dans mes présentations, Geniali, il y a souvent des petits bouts où c'est moi qui m'en suis enregistré, où je donne des définitions, où j'éclaircis des choses, fait que je me sens de ça, j'inclus des capsules théoriques même dans mes présentations, tu sais, je trouve que c'est interactif, je trouve que ça ça suscite la, la, la, les élèves, tu sais, ils trouvent ça bien drôle de, me voir, de voir deux Madame Annie, tu sais, une en classe virtuelle puis une dans la présentation tu sais, ça suscite l'intérêt puis en même temps, ben, ils peuvent aller le voir quand, quand ils ont besoin. Puis si jamais il manque euh, la période, ben, tu sais, ils vont me voir. C'est comme si je suis là pour leur donner un cours dans le fond un à un là, parce que c'est moi mais pré enregistré. C'est sûr là, s'ils ont des questions, ils m'écrivent sur Teams là mais c'est quand même moi qui est là, qui ont l'impression que je suis toujours là. Donc, je me suis dotée, euh, en fait, euh, d'une tablette et d'un stylet. Et puis, euh, à travers le bloc-notes, dans le fond, euh, je partageais mon écran d'iPad via un serveur sur mon deuxième écran. Donc, les élèves me voyaient quand même le visage en bas, mais euh, m'entendaient et voyaient surtout ce que j'écrivais euh, en partage d'écran. Euh, avec ma tablette. Donc ça a été très pratique parce que, euh, surtout en sciences, puis moi je suis très visuelle aussi, fait que les élèves, quand je leur explique, j'aime beaucoup dessiner au fur et à mesure ce que j'explique. Et puis, euh, j'avais ça pouvoir le rajouter, pas tout avoir prévu d'avance, les dessins que j'allais faire. Donc, vraiment de le faire avec eux au fur et à mesure, puis euh, de pouvoir le modifier s'ils ne comprenaient pas, ou, euh, et ainsi de suite. Donc, dans le fond, je sais que le TNI est très pratique. Si j'avais été dans une classe, puis que j'avais un système de caméra, par exemple, qui euh, me voit et voit également euh, les connaissances que j'écris, par exemple, au tableau, les, les notions... Puis une boîte complétée, tout ça. C'est sûr que les élèves aiment bien nous voir euh, réagir, euh, un peu des fois mimer les, les différentes choses. Donc, on a plusieurs profs qui parlons aussi avec nos mains. Euh, puis, euh, les élèves qui sont visuels, puis qui, des fois, ils ont tendance aussi à être plus lunatiques. Euh, quand ils ont un écran plus statique, ils vont avoir tendance à partir un petit peu euh, dans la lune. Donc, euh, quand ils nous voient interagir, quand ils nous voient bouger, ben, des fois, ça, ça leur permet de suivre davantage euh, le cours et de ne pas partir dans la lune puis euh, de manquer des notions. Fait que moi, vraiment, euh, je ne me passe plus maintenant de mon iPad des stylets, même en classe régulière. Là. Habituellement, moi, mes notes de cours, les élèves les prenaient à la main. Et puis là, je me suis dit, euh, c'est pas vrai que le fait que je sois à distance, les journées que je les vois, je ne vais pas perdre mon temps parce que moi, je pense quand même que de l'écrire, c'était quelque chose de bénéfique. Mais en même temps, comme mon temps était rare avec les élèves en présence élève je me suis dit, bien, je vais leur fournir mes notes de cours. Euh, J'utilisais en fait le bloc-notes offert dans la suite Office pour euh, faire des impressions. Donc, en fait, mes élèves avaient toujours accès à ma bibliothèque de contenu qui était mes documents que j'allais annoter. Et ils avaient également accès à leur bibliothèque de contenu dans leur nom, là, dans leur bloc-notes. Donc ça, c'était les documents vierges que je, que je glissais préalablement. Et eux pouvaient annoter directement s'ils étaient équipés en conséquence ou il y a certains élèves qui décidaient d'imprimer ces notes-là à la maison, par exemple. Puis sinon, bien, on a ouvert certains midis informatifs pour qu'ils puissent venir imprimer et complétaient au fur et à mesure les notes de cours là, lorsque on les complétait ensemble. L'avantage du bloc-notes, c'est qu'on pouvait annoter, un peu comme on peut le faire au TNI. Là. Euh, des fois, j'ai invité des gens à se joindre à, à moi, à nous joindre à, à, en team. Cette année, je donne par exemple une option en secondaire 5 qui s'appelle « Santé mieux-être ». J'ai eu la chance de recevoir un pharmacien euh, qui est venu expliquer aux élèves c'est quoi son travail. Ça, ça, ça, ça, ça fonctionne bien. Les, les invités, ils ont bien aimé ça.